Cette première action symbolique devant le désastre des travaux qui ont commencé, on va décider un grand SOS et envoyer ce message pour que tout le monde soit au de ce qui se passe après des yachts sur mer Merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints aujourd'hui, d'avoir répondu à l'appel de son traîneur fondé à l'appel de la vigie, à l'appel de Thomas régiène à l'appel au secours de la plage de Normandie-Dierre. Luttons ensemble. Merci à vous. Merci.